Ce projet euh, a essentiellement un objectif, c'est une contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire de façon durable en Afrique. Lorsque cet objectif a été défini au démarrage du projet, on a construit deux stratégies. Une première stratégie qui consistait à étudier les ouvrages de stockage et d'infiltration dans chacun des trois pays d'intervention du projet. Et la deuxième stratégie consistait à voir comment on peut euh, Aménagés actuellement à faible coût par utilisation conjointe des eaux. Alors, dans le premier volet d'activité, on a mené dans chacun de trois pays une étude d'inventaire en recensant les ouvrages qui existaient, les barrages et les mares, et on a fait un tri parmi ces ouvrages pour retenir une trentaine. Et sur cette trentaine, des études poussées ont été menées pour évaluer le potentiel et le bilan hydrique. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, il y a eu un recensement de 1200 ouvrages au Mali 785 et au Niger 1156. Ce travail a été mené dans chacun de trois pays par le biais de bureaux d'études. Il a permis d'identifier de nombreux sites qui sont potentiellement aménageables par des techniques d'irrigation à faible coût. Ceci nous amène à parler justement du deuxième volet d'activité du projet, savoir comment on peut aménager à faible coût. Lorsque on est passé à la question des aménagements, il y a eu une préoccupation de base qui nous a guidés. C'est euh, comment on peut faire des aménagements à faible coût avec une euh, efficience euh, d'utilisation de l'eau élevée. Nous avons vu à la réflexion sur cette question de base, nous avons vu deux possibilités. C'était euh, de réduire au maximum les coûts d'achat du matériel. L'installation aussi et l'exploitation des composants du système devaient être considérablement réduits. Enfin, on a vu qu'on pouvait tabler sur le fait qu'on peut confectionner un maximum de, de composants matériels sur place. Pour ce qui est des sources d'eau, par exemple, on a jugé bon, au lieu de construire des ouvrages de stockage, de choisir déjà des ouvrages parmi les nombreux qui existent, des ouvrages que l'on peut équiper. Pour les puits, on a opté pour... La solution qui consistait à utiliser des briques courbes, des briques cintrées, ce qui permettait de réduire les coûts. Et là où la perméabilité du terrain était satisfaisante, on a préféré utiliser des forages manuels. Ces forages, par exemple, revenaient au Burkina Faso à environ 20 000 francs CFA le mètre linéaire. Les moyens de mobilisation de l'eau, on a préféré utiliser également du matériel qui ne coûte pas beaucoup. Euh, à savoir les petites motopompes, dont le coût sur le marché locaux varie entre 250 et 300 000 francs CFA. On a utilisé également les, les, les pompes à pédales, dont le coût varie entre 40 et 60 000 francs CFA. Donc, on a mis en place différentes stratégies qui permettaient de rabattre les coûts. Dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est que euh, les composants devaient provenir de marchés locaux ou en tout cas que l'on puisse produire les composants sur place. Et ensuite, il fallait que les, les différents équipements qui vont être mis en place soient potentiellement appropriables par les paysans. Il devait finalement être du matériel fiable. C'est ainsi qu'après cinq ans d'expérimentation, nous sommes arrivés à dégager euh, six systèmes d'irrigation. Parmi ces six systèmes, il y a deux qui sont alimentés avec des groupes motopompes et trois sont alimentés avec des pompes à pédales. Le premier parmi les systèmes à groupe motopompe, c'est le système... Euh, qui est euh, le groupe motopompe alimentant la rampe californienne et le deuxième euh, étant le groupe motopompe euh, alimentant une rampe à tuyau souple. Les trois autres systèmes, les, euh, les quatre systèmes pardon, avec euh, pompe à pédale, c'est le système d'abord qui alimentait une rampe à boutteur, ensuite le système alimentant une rampe mobile, et enfin le système alimentant une euh, rampe californienne et finalement une, le système alimentant une rampe à barboteur, qui en fait est un système destiné à l'arboriculture. Les 5 ans d'expérimentation ont permis d'obtenir des résultats, en tout cas au niveau du siège du projet, qui sont euh, intéressants. Euh, par exemple, avec le système euh, groupe motopompe alimentant une rampe à thieu souple, on a obtenu avec le nibé 2 tonnes à l'hectare. Le même résultat est obtenu avec le système de pompe à pédale alimentant une rampe mobile. Et les résultats avec tous les autres systèmes sont pareils. On est dans les rendements potentiels. Il y a un problème qui se pose. Il y a un problème ye se pose. Il y a un problème qui se a un problème pa se Il a un problème se Il y a un problème qui se y Il je suis allé à la qui se suis allé à la maison. Je suis allé la à la la a la nous sommes tous les gens qui ont été en train a faire de faire faire Nous les gens ont de Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je a dit que je suis dit que je suis dit que je que je suis dit je suis dit que je ne suis pas là Mais Darfan, je suis allé à Belize. Je suis père Je suis Je suis tu as souple. Tu as souple. Tu as souple. Tu as souple. Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as souple. Tu as Tu Tu Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Les... Je euh, suis là. Je suis a Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis a Je suis Je suis là. Je suis la Bon ba nyam hangi ou ton ley. Yam mik me, titi sa siese, yam kwe mi ya kweme, kweme, si. yam sandata, ti yam ga ga ou to, yam sang ga ou ton ley. ti mahana, a king a halouzo, a king tienga, mahri yara. Bon ta ram me kwa kintaleon tome, la la la ta ramwe Tarasro. Un taras de <inaudible> me. Un twin was un pukanga minga. Bats a yi d'où ton lit. Ti qu'on m'a pink. ta yi som. Nim a m'zame qu'on bran. Ni t'oum. A qu'on m'a banga rousseau. Ti m'a ta yi Nous sommes actuellement sur le site de Djelibani qui couvre une superficie d'environ 4 hectares. Alors nous avons installé des systèmes qui ont déjà été testés au groupe ER au Burkina Faso. Donc nous avons là des canettes d'arrosage associées à des euh, motopompes ou soit à des pompes à pédales et des bassins de réception. Actuellement, la pastelle est en culture. Nous avons quelques espèces qui, sont, qui ont pris place. Le périmètre du Géribanais est un périmètre pilote dans ce cadre. Donc c'est le résultat qu'on va accueillir sur ce périmètre qui permettront l'expansion de ce système d'irrigation à travers tout le pays. Actuellement, les gens sont très satisfaits de, de la méthode d'arrosage et nous avons vu déjà que les cultures qui sont sur place eh, ne nécessitent pas assez d'eau. C'est-à-dire qu'on on n'irrigue pas toute la parcelle, mais l'eau est apportée directement au droit des parcelles. Ce projet dont les installations ont été assurées par la Direction nationale de l'aménagement et de l'équipement rural en collaboration avec euh, les associations villageoises va prendre fin en juin 2004. Nous entendons passer la gestion et même l'entretien des systèmes euh, aux paysans euh, qui ont été associés depuis euh, le, le début, non seulement à l'installation des systèmes, mais... à ont été formés aussi dans le souci de l'entretien euh, des différents systèmes. Euh, nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y, euh, qu y a un des sites au Mali, parce qu'il y en a trois. Il y a un à Dilipani, un à, à Punyamuriburu et un autre à Dambana. Donc nous sommes sûrs que les populations de ces différentes localités ont été bien formées pour assurer euh, la pérennité du projet. Les femmes de Djelibani vont plus tard avoir sur cette parcelle une zone qui sera propre et vont rentrer en compétition avec les hommes. Et nous allons voir qui peut bien utiliser ce système et puis les rentabiliser au maximum. Bon pour ce que nous avons dans la ferme, on n'a pas beaucoup de temps pour la pas parce que la technique est vieille. Il y a une famille qui est très or oh, Parce que les gens qui fait des choses ont fait des choses. Ils ont servi des choses. a ont fait des Donc, il faut que les gens qui ont fait bon, on des choses soient bien. Mais ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Ils ont la des Bon, ne sais pas Ah, natural un travail. Vous avez fait un travail. Vous avez fait un travail. Vous avez fait un travail. Vous Ouais, au besoin, sur un autre coup de à ko a la na N'est-ce